Les formations Que vous soyez étudiant, doctorant, enseignant ou chercheur, vous pouvez bénéficier des formations de l'ABU. Il peut s'agir de formations sur inscription ou intégrées au cursus, de visites, de rendez-vous avec un bibliothécaire ou d'auto-formations sur cours en ligne. Nous nous adaptons à vos besoins, seuls ou en groupe, sur place ou en visio, tout au long de l'année. Nous vous aidons, par exemple à faire des recherches et de la veille documentaire, à utiliser Zotero, à mettre en page vos thèses et vos mémoires, ou à créer vos identifiants ouverts ORCID et à ouvrir vos publications et vos données de recherche.